entre vous sur le plateau de les Boss Ladies Show, je suis le pasteur grâce votre hôte et nous sommes sur les Boss Ladies à Évangile TV et ce soir, ou oh là là ce soir, je suis avec des femmes formidables, merveilleuses, incroyables, extraordinaires, merveilleuses, Et aujourd'hui, on va parler de choses tellement, tellement, tellement euh, inspirante, il y aura oulala, ça va vous inspirer, ça va vous booster, ça va aussi vous challenger. Merci. Chacune d'elles a une expérience bien particulière et en fait, avant de présenter ben, euh, certaines personnes que vous avez déjà l'habitude de, de voir ici, j'aimerais présenter ben, euh, quelqu'un qui nous vient vraiment de façon très, très spéciale. Je l'ai invité parce que cette femme a décidé d'oser. Elle a écrit un livre qui s'appelle Restitution. Yeah Oh wow et Léonore Gede qui est avec nous ce soir bienvenue, wow. bienvenue merci très chère. merci Pasteur Grace merci à toutes mes sœurs qui sont ici yes. ce soir sur ce plateau je suis très honorée d'être yes. là ce avec soir plaisir. Pour, euh, du coup vous parler vous présenter un peu restitution Wow. Et, euh, je crois que nous allons être bénis. Yes. Yes. en tout cas, merci encore pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. C'est un plaisir pour moi d'être là. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire Amen. à Dieu. Donc, vous l'avez entendu, Eleonora a écrit un livre qui s'appelle Restitution, qui est déjà disponible sur Amazon, c'est cela? Le 1er décembre. Le 1er décembre. Oui, wow. c'est Vous allez passer de oui, mais... très bonnes fêtes de Noël. <rire> Exactement. Vous savez quel cadeau offrir à une femme. <rire> voilà. Il <Voilà>. n'y <rire> a plus besoin de réfléchir. C'est yes. déjà tout fait. Le 1er décembre, sur Amazon, Amazon, vous pourrez donc vous procurer le livre Restitution. Et durant tout le long de cette émission, ben, nous aurons aussi l'occasion ben, de parler de ce livre. Elle va nous partager ce qu'elle a écrit, pourquoi elle a écrit ce livre, et puis pourquoi le, nom, pourquoi le titre Restitution. Voilà, elle va tout nous dire. Mm. Et juste à côté d'elle, vous avez maintenant l'habitude de la voir. Nous sommes avec la merveilleuse <rires> Kate. <rires> <rires> Bonjour tout le monde. Bah... Voilà, hein, vous me connaissez déjà, voilà j'espère que à témoignage aussi avec mon mari. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette émission, ça va vraiment vous bénir. On va Amen. vraiment partager des choses Amen. et euh, voilà. Amen. Amen. Amen En tout cas, nous serons bénis, Kate, ça c'est une certitude. Amen. Et tout près de moi, il y a la grande Mylène oh Ouais, c'est ouais, moi <rire> Elle a dit Oui, c'est moi. <rire> Donc, bonjour. Donc, encore merci pour encore pour l'opportunité, parce avec c'est toujours un plaisir, quoi. Donc, je sors que l'émission sera bénissante, inspirante Amen. et pourra vraiment booster des femmes. C'est vrai. À oser et avoir confiance en elles, quoi. Amen. Amen, Amen. Amen pour cette émission. Amen. Amen. Amen. Et une nouvelle chronique sur <rire> les des Il y a avec moi, Astrid. <rire> Astrid, je suis trop contente que tu sois sur ce plateau. Amen, merci. Oui. Moi, je suis vraiment honorée, Pasteur Grasse. Amen. Je suis vraiment contente d'être dans ce plateau et d'être avec vous toutes. Et vraiment, je te remercie pour l'opportunité. Oui, avec amen. Et plaisir. Et vraiment, soyez concentrés parce que vous allez vraiment recevoir des clés qui vont vous libérer, oui, vous, vous libérer. Amen. Et vous, amen. vous, vous irez amen. à un autre niveau. Amen. Amen. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Et yes. aujourd'hui, nous allons aborder quatre clés pour gagner confiance en toi, ma chérie! Oui! Oui, oui, oui, oui, oui! oui. Et on est venu pour ça aujourd'hui, c'est de te booster et de te donner de la confiance en toi-même. Parce que sans confiance en toi, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas pouvoir réaliser, accomplir. Et pas, pas plus tard qu'avant-hier, je réécoutais un... Un podcast que j'avais fait il y a très longtemps, et dans le podcast, je disais que, ah oui, je réalise que euh, euh, ma confiance en soi est aussi liée à ma foi. Plus je grandis dans ma foi pour Dieu, plus j'ai confiance en moi-même, parce que ma foi en Dieu me montre aussi mon identité, et donc... C'est pas que j'ai trop confiance en moi, en mes capacités, en qui je suis. Ce n'est pas le fait de me confier en l'homme, en mmh. moi-même, mais c'est le fait de me confier en Dieu Amen. qui fait que ma confiance en moi-même grandit, grandit, Amen. grandit, grandit. Amen. Et je suis convaincue que chacune d'entre vous, vous l'avez déjà expérimenté parce que ben, vous étiez avant pas chrétienne, maintenant vous êtes chrétienne. Mmh. Est que, Est-ce que ça a joué un rôle en fait dans votre confiance en vous-même bah absolument parce que grâce, effectivement, euh, quand on arrive au Seigneur, forcément, on arrive avec un passé et euh, on peut être vraiment brisé au niveau de notre confiance en soi. Et moi, euh, je reconnais que c'est par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu m'a aidé vraiment à, à avoir confiance en moi-même et la prière, en fait. Et j'ai compris que plus on passe du temps dans la présence de Dieu, plus on passe du temps dans la prière, en fait, il y a une force... Mmh. Surnaturel, forcément. La, la présence du Saint Esprit, mmh. la présence de Dieu, en fait, nous emmène forcément à pouvoir en fait nous repositionner et à gagner en fait confiance mmh. en nous. Wow. C'est mmh. une amen. réalité. Wow. La confiance en soi, on ne peut pas, elle s'acquiert pas comme ça. Mmh. C'est vraiment dans notre relation avec Dieu que. Amen. Ah. Oh, ah. cette émission ah. ah. va être intéressante. Ah, yes. amen, amen, amen. Les filles, peut-être oui. vous voulez rajouter quelque chose. Moi, je voulais aussi dire que c'est un processus. En fait, il ne faut pas s'attendre forcément à être allé de 1 à 10 du jour au lendemain. C'est vraiment un processus et euh, ça va dépendre de votre marche avec Dieu. Si vous êtes focus, si vous êtes concentré sur Dieu, si vous grandissez avec lui, vous allez voir que vous allez forcément gagner en confiance. Yeah. et euh, Moi, du coup, je, je, je, je vais dans le même sens qu'Eléonore parce que j'ai aussi euh, connu la parole de Dieu très tôt euh, lorsque j'ai donné ma vie à Christ. Et c'est vraiment en fait en lisant la parole quotidiennement que je me suis vraiment fortifiée. Et euh, en apprenant, mmh. en voyant son amour, en apprenant aussi à connaître qui il est, j'ai pu m'identifier. Voilà. Wow. J'aime vraiment Amen. ce qu'elle dit sur le fait de, du processus parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu mmh. quand, par rapport à ma vie professionnelle où on m'a dit ben, Madame, vous n'allez pas y arriver, vous allez échouer dans la profession que vous, dont vous rêvez. Quoi. Mmh. Donc, vous, au pire. Surtout que toi, ils, se, là, sont trompés, là, là. ils <rire> se sont trompés. Voilà, ils se sont trompés. On dit à limite Mais il n'y a pas de place, c'est bouché. Donc, euh, au final. Faut, faut vous suffire en fait de, de cette profession et vous y serez pas forcément épanoui mais ce sera quelque chose de sûr quoi et mm -hmm. je, vraiment je l'ai fait parce que vraiment il n'y avait pas d'autre pour moi il n'y avait pas d'autre solution à ce moment là et que mm -hmm. ben, il fallait bien que ben, je travaille quoi mais vraiment en, en développant ma foi en développant ben, ma confiance en moi en, me, en voyant vraiment que j'étais capable que ce processus en fait même s'il était dur, mais j'allais y arriver. Mais finalement, j'y suis arrivée. Toi, tu es une championne. Cette fille, c'est une championne. Amen. Parce qu'on lui a fait croire qu'elle ne pourrait pas y arriver. Elle, elle, elle sait, elle On va dire tu t'es contentée à être prof ouais. de maths. Alors qu'elle wow. elle visait autre chose. Mm. Et là, aujourd'hui, elle a emmené sa foi à une autre dimension. Et tu es... C'est quoi ton nouveau métier Je suis chimiste en laboratoire. Elle est ah, voilà. wow. <rires> Si c'est pas une... C'est pas une boss lady, ça! Ah, ça, ça. Et c'est ma 12! <rire> <rire> non, mais parce que je suis fière de vous! En, en fait, je suis fière de vous parce que vous n'êtes pas juste, enfin, je dis juste, c'est pas comme si être chrétienne c'est rien! Mais je veux dire, vous êtes des femmes, vous servez le Seigneur, quoi. Mmh. Tous les dimanches, on vous voit à l'église, même toi, Kate, vous êtes à fond dans le Seigneur. Mmh. Et ce que j'aime, en plus, Kate est mariée déjà, en plus. Et ce que j'aime, c'est que, au delà du fait en fait, d'être chrétienne, de servir Dieu à la mmh. maison, mmh. vous faites des choses à l'extérieur, quoi. Mmh. Biochimiste, quoi. <rire> c est, c est... Ah, moi, je sais pas comment on fait pour commencer à être <rire> Hein? On étudie, on... Voilà, on Est-ce <rire> est que ça t'arrive de tester des trucs à la maison Tu fais des mélanges, tu prends du coca et tu mélanges euh, avec non, non. de javel <rire> Ça va pas marcher, boitait, Moi, mon ça. niveau de biochimie, ça s'arrête C'est pas trop ça, mais bon... Ouais. Mon niveau, à moi, de biochimie, ça s'arrête <rire> quand j'essaye de mélanger le coca et l'Oasis <rire> ou le fantasme, ça donne. Non, c'est pas trop ça, mais bon, finalement, j'ai décidé de ben, séparer ma vie ben, professionnelle et ma vie... Euh, ben, parce qu'avant, dans mon, dans mon ancienne profession, bah, tout était entremêlé, euh, j'avais pas vraiment de mmh. séparation. Quoi. Donc vraiment, quand c'est le travail, bah, ça, ça reste au travail, je fais pas de mélange chez moi. Quoi. Mmh. Et vraiment, bah, j'y pense, mais euh, je vais pas spécialement l'introduire bah, chez moi. Tu as les marques de cosmétiques de et tout ça. ça. Oui, aussi, on va créer ça. Ça. Aussi, aussi. Attends, je peux pas avoir ça. une douce comme celle plus... <rire> créée. <rire> Yes, Il y a ça du arrive. business à se faire. Yeah. Ça arrive, ça arrive. Ah, waouh. Et toi, ah, Kate, oui. du coup, est-ce que euh, le fait d'être venue en Christ, t'a donné aussi confiance en toi-même et euh, voilà, ce courage de faire des choses que tu n'aurais peut-être pas osé faire avant alors, euh, pour ma part, en fait, c'est un peu plus profond que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement juste dès que j'ai euh, commencé à décider de marcher avec Christ, mm -hmm. mais en fait, j'avais envie de rajouter, par rapport à ce que euh, toutes les filles ont dit, c'est par rapport, euh, en fait, euh, c'est aussi en, li en lien avec euh, notre, le cadre, en fait. Mm -hmm. le, le cadre dans lequel on nous a mis, en fait, donc mm -hmm. dans notre éducation, comment on a grandi. Yes. Et en fait, pour ma part, moi, ce que j'avais vécu depuis toute petite, c'était euh, la timidité, en fait. Mm -hmm. Et aussi... Euh, j'ai envie de dire, parce que comme j'ai grandi en tant que fille unique, je n'avais pas forcément voilà, des frères et sœurs à côté de moi. Et donc j'ai dû apprendre très tôt à faire des choses toute seule, en fait. Et donc c'est là où il fallait que j'apprenne à avoir, savoir qui je suis, en fait, de quoi mmh. j'étais capable de faire. Ah, et c'est parti de quelque chose de <rire> très simple. Ma mère me disait, faut que tu ailles acheter une baguette. <rire> et mmh. moi j'avais tellement wow. peur. J'avais tellement peur. Je me suis dit, en fait, comment on va me... Comment ça va se passer Qu'est-ce que la dame va me dire que... il enfin, wow. y a des petites choses comme ça, et c'est parti de ça en fait. Où wow. Et en fait, aujourd'hui, quand je repense, depuis tout, enfin, mais peu importe le, le, si on peut dire religieux, mais mes parents m'ont fait comprendre que Dieu était là en fait avec Amen. moi. Donc c'est pour ça que c'est, bien qu'on dit, on parle de connaître la parole de Dieu, mais aussi d'être conscient que on a bien un Père qui est là en fait, Amen. qui nous a mis au monde. Amen. Amen. Wow, C'est deep, j'aime bien Amen. ce que tu dis là, waouh et, et tu sais, parfois, on se rend pas compte, hein, mais il y a, y a beaucoup... En fait, le, le manque de confiance en soi, déjà, provient... En fait, d'une blessure quand on est enfant ou d'une cassure quand ouais. on est enfant ou de yes. quelque chose qui ne s'est pas correctement formé en nous en fait et qui ça. fait que parfois on a ce manque de courage mm. pour faire les choses, on n'ose pas trop, est on, bien, on est réservé ou timide, mm -hmm. etc. Yes. Et en fonction du cadre familial dans lequel on a grandi, certains parents vont nous pousser justement à, à faire les choses et d'autres mm. ben, un peu moins peut-être parce qu'ils ne se rendent pas compte mm. que ben, cette, ce, ce manque de confiance en nous-mêmes ben, nous guide nous, nous guettent. Mmh. Mmh. Et mmh. donc, le premier point, la première clé, c'est être soi-même. Mmh. Être soi-même. Mmh. Lydie, toi, ça t'évoque quoi, en fait, le fait d'être toi-même et de te dire que <rire> voilà Alors, quoi. Moi, je pense qu'il ne faut même. pas se créer une, euh, une image qui n'est pas la nôtre, en fait. Se comparer à quelqu'un, de s'approprier se... une sorte de personnage, en fait, qui n'est pas nous-mêmes, en fait. Donc, c'est-à-dire mmh. qu'on ne doit pas euh, se voiler la face, en fait, en en copiant, en fait. faut pas copier la, les personnes dans le sens où si toi-même, tu sais pas qui tu es. Euh, je veux dire, il n'y a pas de sens en fait de se dire, de, je dois prendre l'identité de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, Donc euh, ne pas porter pas, des masques, masque. voilà. Juste. Juste ça. Et Léonore En fait, moi, euh, par rapport à cette question, euh, ça me fait penser en fait au passage de des, des, des psaumes, psaume 139 verset 14, où David dit je te loue de ce que je suis une créature. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature <rire> si merveilleuse. Et mm -hmm. en fait, nous devons en fait se positionner aussi en déclarant cette parole en fait. Et mm -hmm. plus on déclare cela, plus en fait on gagne en assurance, on gagne en autorité, yes. on gagne en qui nous sommes véritablement. Et à partir de ce moment-là, en fait, rien ne peut en fait venir troubler en fait notre notre regard, ce qu'on a sur nous-mêmes, le regard mmh. qu'on a sur nous. Personne ne peut venir fausser, en fait, le regard qu'on a sur nous parce qu'on sait que en fait, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Et si nous ressemblons à Dieu, mais ça veut dire que nous sommes beaux forcément. Yes. Yes. Beaux. Donc, tu es beau. Donc, toi qui nous beau, regardes, tu, tu as été créé à l'image de Dieu ça. et à, à sa ressemblance. Yes. Dieu ne peut pas être moche. Yes. Moi, considère à partir d'aujourd'hui que tu es une belle personne, tu es une belle créature mm. qui a été créée à l'image et à la ressemblance en fait, de mm. Dieu. Amen. Et à partir de là, je yes. crois que tu vas en fait redémarrer en fait dans, ta, dans dans ton estime de toi même et dans ta mmh. confiance en, fait, en toi. Yeah. Ah, J'aime bien ah, ce que voilà. tu dis parce que ben finalement, des fois, on a confiance en nous, on a cette assurance, mais ce sont les personnes qui viennent nous casser. en fait. Mmh. Les personnes qui te disent « ben Arrête d'être joyeuse, sois moins ben oui. lunaire, mmh. sois mmh. moins… »« Tu ouais. ouais, en, en fais trop, fais trop tu en fais oui. trop. Voilà. » Et limite, oui. des fois, ben, quand tu es jeune ou bien quand tu, tu, tu n'as pas encore cette assurance, en fait, tu vas te dire « bon Il faut que je sois calme, il faut que je me tienne bien, il ouais. faut que je sois <rire> un peu plus réservée. » Et vraiment, ben, au final, ça te forge. Quand tu, tu connais vraiment ta valeur, je te rends compte que j'ai une personnalité, c'est Dieu qui me l'a donnée. En fait. Et que ben, si ces personnes m'aiment, quand même, disent qu'elles m'aiment, mm -hmm. ben, elles accepteront mm -hmm. ma personnalité. Quoi. Mm -hmm. Et s'il si, mm -hmm. n'y a pas des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, etc., dans ma personnalité, mm -hmm. ben, je dois la garder. Quoi. Mm -hmm. Vraiment, mm -hmm. c'est seulement Dieu juger de notre personnalité mm -hmm. et euh, retirer ce qu'il a retiré. C'est ça. Lui seul, quoi pas seulement Amen. les des hommes, c'est vraiment ça. ça. Mm -hmm. Donc il y a un volet dans ce que tu dis du fait d'accepter aussi ta différence, yes. en fait de ne pas avoir peur de ta différence parce que si tu dois être toi-même, tu dois yes. réaliser en fait que tu as été créé à l'image de Dieu, yes. mais tu dois et c'est ce que je trouve beau, c'est que Dieu a créé les hommes à son image, mais regardez ça. comment on est tous différents. différents. Wow. C'est là où tu te dis mais finalement c'est quoi l'image de Dieu en fait mm. On est tous différents de l'intérieur comme de l'extérieur. On est tous différents mmh. je pense que dieu nous a créés en fait dieu est tellement grand mmh. et extraordinaire qu'on peut pas en fait on peut pas lui donner une seule image et, et je pense que l'image de dieu c'est toute sa création Amen. Amen. Tout, Amen. toute sa Amen. création' Amen. c'est son image Amen. en fait Amen. Et, et il faut accepter que tu es différent euh, et oui. que c'est pas ce n'est pas grave en fait d'être différent au contraire que notre différence peut impacter ces personnes en fait au travers ce que Kété, ce qui été, qui était ce que toi ou bien Astrid, ben on va tous impacter ces personnes d'une façon différente. Il mmh. faut vraiment se dire que c'est une force, ce n'est pas ah. vraiment une faiblesse d'être euh, pas comme la dernière personne mmh. qui est aux tendances, mais mmh. vraiment se dire qu'il faut s'accepter et impacter par, avec ses différences. Amen, Amen. Et, souvent même, et souvent même, ce sont les hommes en fait, qui nous font remarquer qu'on est différent oui. Oui. Ce sont les hommes qui pointent du doigt quelque chose oui, en particulier oui. et à partir du moment où ils ont pointé du doigt quelque chose en particulier, on retient ça on garde ça et on se dit ah oui, oui ah. en fait oui je suis pas comme les autres je suis pas il y a quelque comme chose comme qui cloche autres. en fait mmh. Euh, mmh. Euh, mmh. par rapport or, à moi or ne pas être comme les autres ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche ça, non ça. Ça. Et, et je pense que il faut vraiment qu'on moi tu vois quand j'imagine les enfants que j'aurais je, surtout les filles, je me dis non Seigneur. En fait, j'ai tellement envie de leur donner de la valeur, mmh, de leur ça. faire réaliser la vrai valeur qu'elles ont. Et mmh. je me dis depuis qu'elles sont petites, je vais leur dire tu es merveilleuse, tu es belle, tu es. Franchement, eh, la vérité. <rire> hein. ça, moi, ça, moi, ça, en ça, fait, ça. moi, en fait, moi, je, je, tu ça, sais, je le répète. Regardez éducation. tout à l'heure, tout à l'heure, vous étiez présente quand j'ai eu mon père au téléphone, n'est-ce oui, pas mmh. Et en fait, mon père a l'habitude de me parler comme ça, ma mère a l'habitude de me parler comme ça. Mon père était là au téléphone. Ça va mon bébé tu es belle. <rire> oui. oui, mais oui. c'est important, important en fait, c'est bon. important de, de se dire, surtout la, la, la, la base familiale, de oui. pouvoir apporter ça en fait à, mm -hmm. à un enfant, parce que mm -hmm. la personne que tu vois qui a confiance en elle, c'est aussi parce qu'on a semé des choses. La personne qui mm -hmm. n'a pas confiance en elle, c'est mm -hmm. aussi parce qu'on a semé des, des choses. choses. Ça, Et donc, il faut, il faut réaliser en fait, cela, il faut réaliser mm -hmm. l'importance. Euh, de semer de, de, de bonnes, bonnes paroles parole. et que ce soit les paroles qui soient fondées sur la, sur la base de la parole Amen. de Dieu en fait euh, et c'est vraiment cette éducation parce que souvent on entend parler du cocon familial comme des personnes qui ont été bah, maltraitées verbalement mm. ou été vraiment bah, rabaissées par leurs parents et vraiment mm. se dire qu'on doit vraiment renverser que le foyer soit vraiment cet endroit en fait ce rassurant ah en ben. fait ah où les hum. personnes vont être valorisées où les hum. personnes vont être éduquées hum. où elles sauront en fait avant de sortir du cocon hum. ben, qu'elles sont des belles créatures comme la Dévénan, vrai hum. et non pas ben, être rabaissée, être blessée quand ça. elles sortent du foyer c'est vrai c'est sympa ah ce que tu me dis parce qu'en effet moi par le passé euh, notamment comme je suis d'origine philippine donc euh, en Asie hein, pour <rire> ceux qui ne savent pas <rire> voilà non en façon, en... ça se voit pas du tout <rire> <rire> oui on me dit que je suis métissée mais bon voilà euh, euh... ouais, tu dois être un mollet <rire> <rire> mari. Par alliance. Par alliance. par alliance par alliance non mais en fait c'est que quand j'étais petite par exemple euh, voilà enfin il faut savoir qu'aux Philippines ils aiment beaucoup euh, par exemple j'avais participé à un concours de beauté pour, euh, voilà, pour les enfants ouais et euh, <rire> C'était quelque chose qu'il fallait aussi que je fasse face, voilà. Et euh... Miss Philippine, quoi. <rire> en plus, ah. je me rappelle, ma coupe, c'était Miss Faith. Ah, ouais oh, wow. wow. ah. Tu étais prête, tu étais prête. C'est ça, c'était prof... prophétique. Mais euh, en fait, je me rappelle quand on préparait, par exemple, pour coiffer, je sentais qu'ils étaient quand coiffés, ils avaient un peu, de... un peu un soupir, genre, parce qu'en fait, j'avais les cheveux bouclés, en fait. Mmh. Alors que malheureusement, on donne ce stéréotype que euh, les Asiatiques, ils ont les cheveux raides, etc. Alors qu'en fait, on est aussi différent, il ne faut pas croire que... Les asiatiques, ils n'ont que les yeux bridés, ils n'ont que les cheveux, euh, mmh. cheveux lisses. Mais mmh. non, ils, ont aussi, ils peuvent avoir les cheveux bouclés, ils peuvent ne pas avoir les yeux bridés, en fait. Mmh. On peut avoir la peau un peu plus claire. La, comme moi, par exemple, j'ai la peau mate. mais... Et c'est là où j'ai dû apprendre à, à me dire que en fait je suis différente, mais mmh. il faut que je me dise que je suis belle comme je suis, en fait. Mmh. Et c'est ça aussi. C'est comme on disait tout à l'heure, mes parents me faisaient comprendre. Non, tu es... C'est comme ça, t'as les cheveux bouclés, on va faire avec, et c'est mmh. tout en fait. Amen. Mais après, en grandissant, euh, j'avais du mal, j'avais du Amen. mal encore. Je me lissais tout le Amen. temps les cheveux et tout ça, Amen. parce que je me comparais oh. avec les autres mmh. personnes qui étaient de même origine que moi, mmh. qui avaient tous les cheveux lisses, donc je comprenais pas toujours en fait. Et, mmh. Mais tu loues le Seigneur de ce que tu es, une créature yes. merveilleuse. Amen. Je yes. pense Éléonore wow. nous a apporté le, le, vraiment le, le bon passage, le bon verset Amen. biblique vraiment pour, pour, pour ce, cette première clé qui est en fait de, de, de te faire confiance pour te faire confiance, qui aide d'être soi-même en fait. Mm. Ne sois pas quelqu'un d'autre, ne porte pas un masque. Vraiment assume ton identité, assume mm. qui Qu -tu, tu es. Et quand tu veux faire comme quelqu'un d'autre, c'est faux en fait mm. ça se voit en fait ça mm. se voit en mm. fait et, euh, et c'est moche à voir <rire> wow. vrai, mais ça se, ça se <rire> voit temps. et toi-même tu le sens en fait oui et mal des fois tu le sens mais tu, tu fausses le truc tu te dis alors que tu sens à l'intérieur de toi que non là tu es c'est pas, pas comme toi, ça en fait mm. ce n'est pas toi tu n'es pas normal en fait mais comme tu veux forcément copier forcément sur les autres ou rentrer dans le même mood mm. ou être accepté ben en fait tu tu caches ce mal-être ce malaise est à l'intérieur de toi et, te, tu, tu, tu fonces juste, en fait. Et euh, ça, là, as mais même les tu tu n'as même pas les mêmes résultats. Tu n'as même pas les résultats de la personne. Alors que ça fait exactement, exactement. la même chose. Ça, aussi, ça, ça sert à rien, au fait C'est ça. Ça ne sert à rien. Il avec avec faut être honnête avec soi. Ça, Sois toi-même, ma chérie. On va passer à la deuxième Amen. clé. Et la deuxième hum. clé, c'est... La deuxième clé euh, de la confiance en soi, c'est le fait de faire de bons choix. En fait, à force de faire des choix... Et à force de faire des mauvais choix, ça casse la confiance en soi. Mm. Mais le fait de faire de bons choix, au contraire, ça te donne encore plus confiance en toi-même. Mm. Yes. Parce que, en fait, quand tu vas analyser les résultats que tu vas avoir, la prochaine fois qu'un challenge se présente devant toi, tu n'hésiteras pas. Mm. Et c'est ça, en fait, la particularité euh, bah, de faire les bons choix. Maintenant, comment faire ces bons choix, finalement et Léonore, mmh. ça commence toujours par moi. Mais <rire> parce que tu es où Tu, tu, tu, tu, tu es remplie de l'Esprit rempli de, de Dieu. Euh, amen. <rire> Mais en fait, moi, je vais toujours euh, je veux réagir en fait, par rapport à ma relation avec le Seigneur. Mais c'est ce qu'il qu faut faire. C'est ce qui oui. m'a permis en fait, d'être bah, là où je suis aujourd'hui. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, euh, avoir une relation avec mmh. Dieu, c'est un processus, c'est une école, comme, mm -hmm. comme l'apôtre nous dit. Nous dit souvent. École, voilà. mm -hmm. et, et franchement, ça a été mon cas. Euh, je me rappelle en fait, au début de ma, de ma vie chrétienne, en fait, le Seigneur me donnait des rêves. Il me donnait des paroles. Il me disait, va dire ça à telle personne. Et souvent, c'était des, des choses très intimes, en fait. Mm -hmm. Et je disais, mais Seigneur, mais pourquoi c'est moi qui dois aller dire ça? Mm -hmm. Et je dis, mais comment faire? Et il me redonnait des rêves mais pour me montrer, en fait, comment mm -hmm. je devais le faire. Mm -hmm. Et... Euh, à chaque fois c'était comme ça et finalement je me disais bon comme tu me demandes d'aller faire ok et donc j'allais je le faisais mm. j'allais j'obéissais et plus je le faisais et plus en fait le seigneur continuait de m'utiliser euh, en très fait bien. et à partir de là en fait Ma relation avec le Seigneur, franchement, elle, elle s'est développée de sorte, de sorte que, me concernant, me concernant ma vie personnelle, mm -hmm. en fait, j'ai pris cette habitude en fait, de prier. En fait, je mm. ne fais rien tant que Dieu ne me dit Amen. rien. Ah, yes. Je ne fais rien tant que le Seigneur ne me dit pas voilà ce que tu dois faire. Tant qu'il ne dit rien, je suis là, en fait, j'attends. Mm. Et quand j'ai l'instruction, je sais que quand je vais poser l'acte, yes. en fait, mm. le Seigneur sera avec moi parce que lui-même, en fait, j'ai attendu qu'il me parle. Et il a parlé, alors je vais sur la parole en fait, qu'il ah m'a donnée. En fait. J'aime ça. Et c'est comme ça que, bah, en fait, euh, les ben choses... Tu, tu euh, voilà, wow. tu fais voilà. des bons choix et les choses se mettent en place, c'est ça. On n'aurait pas pu avoir meilleure réponse que celle que tu as donnée. <rire> ah Donc ah c'est ah ah normal ah. que ce soit toi qui aies donné la première ah réponse, ah mais je vais ah laisser ah quand même ah l'occasion ah aux autres, ah du ah coup, ah de nous dire ah un peu ah ce ah qu'elles ah en pensent. Ah Moi, ah j'aimerais partager ah quelque chose, c'est le fait aussi d'obéir lorsque, par exemple, tes autorités, par exemple à l'église, mmh. ou que ce soit au travail, euh, ou à l'école, ou tes parents, par exemple, te demandent de faire quelque chose. Peut-être que tu verras que cette chose a l'air trop grande, a difficile à faire etc mais au final tu vas voir que quand tu vas la faire tu vas tu vas l'accomplir et ça va te donner une satisfaction personnelle moi par exemple je me rappelle que quand j'étais à l'école en fait en cours euh, on avait un cours de leadership et euh, comme j'étais celle qui participait le plus souvent et tout donc des fois on me donnait en fait des on, donnait, on faisait des petits groupes et on me mettait des fois leader du groupe et euh, en fait je malgré le fait que j'étais timide je ne repoussais pas en fait cette opportunité. Mmh. Je me disais ok, mmh. là il y a le challenge, mmh. je vais l'accepter et je mmh. vais y aller. Mmh. Et à l'église aussi, en fait, on m'avait demandé aussi d'ouvrir un groupe de prière et j'ai eu en fait, j'aurais pu dire non parce que j'étais vraiment timide, vraiment prêcher, aller évangéliser, tout ça, c'était pas forcément ce que je voulais et tout. <rire> toi Et Toi là, toi là, que je connais là Et donc ah bon Et en fait, j'ai accepté parce que, en fait, j'obéissais. En fait, tout ah simplement à mes très responsables. Bien, très bien, bien. Même chez les chantres, en fait, quand, on mis, chez les... quand tu m'as mis en fait, au micro, ouais. j'ai juste accepté, j'y suis wow. allée. Et en fait, mmh. même si tu as peur, tu es là, tu te dis Ah non, vraiment. Mais tu non, quand tu es erreurs, dit, tu es comme moi. <rire> C'est-à-dire que même si tu as peur, tu ne ouais, fais, pas. Ça, <rire> tu fais, non, tu ne <rire> pas. Tu n'as pas besoin de montrer, tu fais juste la chose. Donc wow. après, c'est là que petit à petit, tu, tu prends conscience. Que... En plus, tu commences à aimer le truc aussi. Moi, j'ai commencé à aimer m'occuper des personnes, j'ai commencé à aimer certaines choses. Et du coup, bah. Après, j'ai continué en fait. Et wow. puis, voilà. Ça, c'est une, ah, une boss lady. Une boss lady qui a bien développé sa mentalité. Parce qu'en vérité, moi, je, je suis exactement comme toi. C'est-à-dire qu'on me dit très souvent, la pote m'a donné des responsabilités dans lesquelles je ne me sentais absolument pas capable. Je t'assure, hein, si tu fouillais dans mon cœur, je, pourtant, je vais faire ça tu vas me voir et vrai. tu vas me trouver à tu... l'aise. Mais non, oh. ma chérie, tu ne fait... sais pas que c'est une bataille intérieure. <une bataille, rire> il y a une bataille, il y a une lutte intérieure. Mais en fait, je me dis généralement exactement comme vous, mm. Si Dieu a permis... Mm. Oh, je ressens la présence Amen. de Dieu. Amen. Si Amen. Dieu a permis que mm. cette opportunité puisse se présenter à moi, c'est qu'en fait il m'a équipé pour ça. C'est ça, Amen. ça Amen. en fait. Amen. Et donc, euh, peu importe que ce soit spirituel ou euh, au niveau du travail dès que l'opportunité est là et mmh, que tu sens mmh. le vent du Saint-Esprit dans ton cœur ben mmh. pense. et c'est vraiment ça il faut mmh. vraiment pas en fait avoir peur du regard des autres se dire que ben je vais finalement ben rebattre en, euh, ne pas le faire parce que mmh. qu'est-ce que vont dire les gens mmh. ben, mmh. euh, est-ce que ce sera possible et vraiment ah, rester les ferme gens. en fait pour mmh. sa décision et vraiment pouvoir ne pas ne pas être influençable mmh. et pour ça j'aime bien le passage dans Ephésiens 4 14 qui dit afin que nous soyons plus des enfants flottants et emporté à tout vent mmh. de doctrine par la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction. Mmh. Donc vraiment, en fait, c'est vraiment ce qui m'a qui m'a construite en fait de, de me dire que ben, peu importe ce que les gens vont penser que ben, j'ai abandonné quelque chose parce que ben, ça ne me plaisait pas donc ben, finalement j'ai échoué entre guillemets mais au contraire me dire que ben, ma victoire c'est ce que je fais actuellement quoi, c'est vraiment ce que je fais qui, me, qui est ma victoire tu personnelle. C'est quand je la vois parler, <rire> <Et> que... <rire> la seule chose que je me dis je la re... je te regarde avec admiration et je me dis oh je suis fière de ma douce. <rire> <rire> amen. Mais non, mais C'est trop ah. une fierté pour moi parce que il n'y a pas si longtemps que ça que tu viens d'arriver. Oh mmh. là là, là, là, là. Oh, Alléluia est grâce à Dieu amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ouais, ouais, ouais, C'est vrai. vraiment là. ça parce que souvent les gens n'ont pas la même vision de l'échec. Mmh. C'est mmh. vrai. Il euh, faut vraiment se fier à notre vision de, mmh. de la victoire et ce que Dieu a mis dans, en nous. Quoi. Amen. Amen. amen. Oh c'est dit. Surtout que vrai. les gens sont trop limités. Hein. Les gens sont ah, trop limités, il ne faut pas ah, leur en vouloir. En fait, ils n'ont pas forcément. Non, c'est vrai. vrai. vrai Les gens vrai. sont limités. Les gens même aussi ont leurs propres blessures, ont leurs propres difficultés. qui euh, mmh. Donc c'est mmh. c'est ça en fait. Ça, en pas fait faut sur ça. Ça. Les gens veulent veulent veulent. Mmh. Parfois, en fait, ils le remettent sur toi, ils projettent sur toi leurs peurs, mmh. leurs craintes. Certains, Certains même, ils ont échoué. Alors quand tu te vois regarder, non, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver parce que eux, ils pensent qu'ils ne vont pas y arriver, ou bien que eux, ils comme ils ont échoué, alors tout le monde doit en fait, mm -hmm. en tout cas, ma chérie, il faut faire tes choix mm -hmm. yes. Amen. et yes. il faut faire confiance au Seigneur. Ah. Amen. Amen. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, ça me parle vraiment parce qu'en effet, j'ai eu aussi dans, mon, dans ma carrière professionnelle, j'ai déjà vécu euh, un moment donné où vraiment je croyais que c'était euh, la voie que je devais prendre. À un moment donné, euh, voilà, enfin, je pense que je te rappelle de voilà, je suis passée d'un point A pour aller à un point B en faisant une formation, etc. Je ne vais pas trop m'attarder. <rire> Vous allez voir les, les témoignages qu'il y a eu la dernière fois. Et en fait, euh, quand j'ai accepté ce, ce poste-là, je me suis dit, ah c'est bien, j'ai appris, appris à acquérir des, des nouvelles compétences, etc. Et euh, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Euh, ben, un jour comme ça, je ne m'attendais pas du tout. Euh, J'apprends que finalement, ils allaient procéder à des licenciements et j'en faisais partie. Et ça, vraiment, il euh, faut être vraiment fort. On enfin, va surtout faire confiance au Seigneur à ce moment-là parce que mmh. le truc, c'est qu'on euh, peut vraiment se remettre en question, se dire, mais en fait, pourquoi ça m'est arrivé en fait mmh. Et euh, pendant un moment, vraiment, euh, je me suis remise en question. Même à un moment donné, j'avais mes anciens collègues qui m'ont dit, mais non, tu n'as pas à te reposer, à te mettre en question, tu as de la valeur, tu peux trouver mieux que ça en fait. Et il euh, fallait que je passe par ce processus, comme tu disais tout à l'heure, il y a un processus par lequel mmh. tu passes. Et euh, même mon mari, euh, bon, on n'était pas encore mariés, on, était, on, était, bah, on se connaissait déjà à ce moment-là. Il m'a beaucoup encouragée à ce moment-là. Il m'a dit « t'inquiète pas, tu trouveras mieux ». Et mmh. c'est là où j'ai compris quelle était ma valeur en fait. Je me suis dit « non, je sais qui je suis, qu'est-ce que mmh. je sais faire mmh. ». Et aujourd'hui, bah, gloire à Dieu, j'ai trouvé mmh. un, un, un poste où, dans, sur lequel, dans lequel où je, voilà, je, je m'épanouis vraiment. Mmh. J'ai je, je, des nouvelles responsabilités aussi. Que d'autres personnes qui ont le même poste que moi, qui ne font pas exactement comme je, ce que je fais, mmh. et euh, plus j'ai évolué dans ce poste-là, c'est là après que j'ai rencontré Christ, et en fait j'ai compris que c'est avec ce poste-là que, euh, comment dire, qui m'ont permis de pouvoir apporter des choses dans la maison. Mmh. En fait, il y a mmh. des choses comme euh, bon. <rire> c'est vrai qu'à un moment donné on a servi ensemble à la maison. Et euh, bah, tout ce que j'ai pu apporter dans le service, c'est parce que j'ai appris dans ce domaine-là. Mmh. Et amen. je sais que c'est Dieu amen. qui m'a positionnée là, a... amen. en fait. Amen, amen, amen, amen. amen. Voilà. amen. J'aime bien ce point, en fait. Je pense qu'il y a cet aspect d'avoir confiance en Dieu dans le choix que tu dois faire. Mmh. C'est important, en fait. Père, c'est vraiment, je pense que c'est l'une des premières choses qui doit diriger une chrétienne, mmh. c'est le fait de se confier, confier en l'Éternel. Mmh. Et euh, euh, mmh. la Bible va nous dire que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui travaille, travaille en vain. Mmh. Ça veut dire que ne bâtis rien sans Dieu, mmh. Ne, mmh. ne fais rien sans Dieu. Amen. Vaut mieux te confier en l'Éternel et quand on dit ne fais rien sans Dieu, c'est quoi C'est que, en fait, c'est pas juste le jour où tu as besoin de la validation de Dieu que tu vas dire. Alors, Seigneur, tu valides, oui ou non Tu vas, tu vas, en, tu vas croire entendre la voix de Dieu. Tu feras les mauvais choix. Mmh. Je pense que pour entendre la voix de Dieu sur des projets importants, mmh. il faut pouvoir l'entendre sur des projets moins moins importants. Amen. C'est-à-dire, il faut avoir l'habitude de l'impliquer dans des choses qui sont euh, qui Ça, peuvent te paraître merci. banales. C'est important. C'est-à-dire avoir une relation régulière avec Dieu mmh, où tu ça. questionnes souvent le Saint-Esprit. OK, mmh. Saint-Esprit... Euh... Alors Seigneur, aujourd'hui on fait quoi, quoi? <rire> Voilà, faut je dire le gars il est avec toi tout le oh, temps. <rire> ouais, ça. Donc parfois, arrête-toi tu te dis Oh Seigneur, on te dit quoi aujourd'hui hein? c'est quoi oui. l'actualité du ciel <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> là-bas Là Mais oui, et c'est bah, comme ça ouais. même que tu vas connaître en avance mmh. les projets, ouais. les plans de Dieu. Parce que si tu ne, si tu n'as pas de relation, euh, de conversation avec Dieu, tu peux pas connaître en avance mmh. les projets. Et du coup, oui. tu ne peux pas faire vrai. des choix avisés. C'est vrai ça. Et quand tu parles Là, en fait, je pensais au fait que, en fait, lorsque tu n'as pas l'habitude d'impliquer Dieu au début, c'est-à-dire quand tu commences dans ta carrière, etc. À trouver un emploi, c'est pas quand tu auras par exemple l'opportunité d'un projet de 1 million d'euros que tu mm. vas comme ça chercher maintenant voilà. à savoir ce que Dieu pense. Tu, parce tu, que tu vas gâcher l'argent. Tu, tu seras mélangé en plus. Tu <rire> n'as pas eu le temps de te préparer. Voilà, tu n'as pas eu former, le temps de te préparer, d'entendre la voix de Dieu, de pouvoir discerner. Parce qu'en plus, un projet à 1 million, il bah, y, y, y, y a des batailles différentes. Hein, mm. Ce n'est pas le même niveau de stress. Euh, ce n'est pas le même niveau de mm, mm, Donc voilà. Toujours commencer au niveau bas. Pour petit si à petit si en fait. Euh, fait si tu euh, veux faire un projet de 50 euros, parle avec Dieu. Dieu. <rire> parle avec Dieu. Et un jour ce sera un projet d'un million d'euros. Il faut pour... Prendre tes mmh. responsabilités mmh. et prendre tes responsabilités dès les moindres petites choses, mmh. les choses les plus le simples, dès le commencement. Mmh. Et, et c'est important, en fait. Faire, mmh. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé, mais regardez, quelque chose qui va impacter votre vie, par exemple, vos finances. Tu dois prendre, même quand tu es jeune, tu sais que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, mais tu dois prendre ta responsabilité et faire le bon choix mmh. que de donner ta dîme à ah, Dieu. Amen, non, on ne se rend pas compte. Mais c'est un choix important, un vrai. choix de vie. Mm. Que tu sois boss, lady, quoi, entrepreneur, quoi, si tu ne comprends pas qu'il y a une partie de tes finances qui revient, qui, qui revient à Dieu, mm. ben, tu perds ton temps, en fait. Mm. Mm. Donc, fais les bons mm. choix. OK. Amen. Troisième Amen. clé pour avoir confiance en toi-même. Et ça, c'est une clé extrêmement importante. Amen. Parce Amen. que c'est la clé qui te fait passer, en fait, de la passivité à l'action. Euh, la clé qui te fait passer du rêve à la réalisation, c'est mm -hmm. le fait d'oser oser réaliser tes ouais. rêves. Yes. Dieu veut que tu sois capable de briser tout ce qui te limite. Oh mais j'ai peur, oh mais j'ai froid, yes. oh mais j'ai chaud. Chaud. Chaud. chaud. Il fait trop chaud dans ce pays, il fait trop froid dans ce pays. Nous on nous a dit, Vous à on n'a pas dit il fait trop froid dans ce pays. Je dis Donc on va partir. Oui. Il fait trop froid là-bas, il fait trop chaud là-bas, il n'y pas l'argent. En Mes parents ne sont bien. pas là-bas. Je vais faire Moi je vais m'en sortir. En fait, le rêve se trouve toujours derrière une montagne mm. à franchir c'est ah, notre zone de confort c'est en dehors de la zone c'est la qui dit ça en dehors de la zone de confort le mm. rêve est... est toujours derrière cette grosse montagne que tu vois tu la vois comme une montagne mais en fait ta vie de rêve est mm. derrière mm. derrière justement dès mm. que tu vois comme une contrainte quelque chose qui t'oblige et tu te dis yes. ah non ça va être trop difficile c'est que c'est là-bas que tu dois aller c'est vrai et c'est wow. vraiment ça il ne faut pas vraiment pas se suffire en fait d'une vie qui ne nous plaît pas on sait que ça ne nous plaît pas on sait que chaque matin, ben, en, en allant, par exemple, dans cet endroit, en allant voir ces personnes, ben, ça ne nous plaît pas en fait, mais on y reste parce que c'est confortable. Quoi. Alors que si on ose en fait, ben, réaliser nos rêves, on ose sortir des sentiers battus, mm, en fait, mm, on mm, se mm. rend compte que finalement, ben, on sera bien et en plus, ça nous plaira. Mm, mm. C'est mm. vraiment mm. ça de pouvoir mm. oser rêver et se dire qu'on ben, en est capable surtout. Parce que mm. souvent, ah, c'est vraiment les capacités qui nous font défaut mm. et la, la vision qu'on a de nous-mêmes. Mm. Ouf, la wow. vision qu'on a de nous-mêmes. C'est ça. Mais... Ah, ça va parler. Non, mais en vrai, en vrai, euh, une expérience que j'ai pu vivre justement avec mon mari. Encore, désolée. Je vais parler de son mari, tout ça. Il y a pas, y a pas de problème, ma chérie. Quand tu es mariée là, c'est mon mari, mon, Mario, mon mari, mon mari. Le mari là il doit être heureux regarde ouais. cette émission. <rire> C'est bon, ta <rire> femme t'aime, c'est validé. <rire> euh, c'est verrouillé, c'est Mais en vrai, euh, on a eu ce projet euh, bah, quand on a décidé de s'installer ensemble. Euh, les projets immobiliers. Ça, c'est mmh. parfois, beaucoup de gens se limitent trop à ce niveau-là, parce qu'ils se disent est-ce que je suis capable d'avoir ce montant-là? Si par exemple, mmh. on, on veut acheter mmh. l'achat voilà, immobilier. Ça, c'est vraiment qu'on voit les montants, on est là en mode. Oh, mais comment je vais avoir cet argent-là? Mais en fait, il faut juste se poser et, et surtout se dire en fait, faire, enfin, bien gérer ses, ses finances, déjà, déjà voir que, combien on pourrait, enfin, comment on pourrait investir dedans, mmh. combien ça va nous coûter à, voilà, si on doit prendre un crédit immobilier, etc. Mmh. Mais tout simplement, il faut oser se renseigner en fait. D'abord, avant de se dire oh, « je ne peux pas payer mmh. ça », prendre le temps de se renseigner, voir qu'est-ce qui est possible ou pas. Au moins, on aura essayé et au moins ça permettra d'avoir une certaine base et de pouvoir pro euh, se projeter plus loin en fait, se dire ok si c'est pas aujourd'hui, je peux préparer ça pour dans quelques mois, dans quelques années. Et là bah, c'est vrai que à ce moment-là en fait, quand on a commencé à faire nos recherches, on a vu euh, le bien. Et ça aussi c'est quelque chose où vraiment on a été très connecté. Je pense que c'était vraiment spirituel aussi parce qu'en effet quand on visite les lieux, c'est pas juste euh, Acheter pour acheter, en fait. Il faut aussi mmh. réfléchir, se projeter, même. Est-ce qu'on se voit fonder et notre famille dedans Voilà. Et quand on, avait vu le, on a visité le bien, bah, ça a matché. Et on on s'est regardé, on a fait <rire> « c'est bon ouais, ». C'est bon. <rire> celui-là qu'on va apprendre. Et quand on voit sur le plan financier, finalement, c'est faisable. Et franchement, même moi, ce qui m'a gênée depuis le début, c'est de, de me dire, en fait, quand je paye un loyer, l'argent, elle, elle va où, en fait mmh. <rire> c'est ça. Mmh. Et moi, je me suis dit, non, je peux pas mettre mmh. de l'argent pendant un an mmh. pour quelque chose qui ne m'appartient pas. Mmh. Et là, aujourd'hui, quand on voit ce qu'on paye, là, on sait que c'est à nous. C'est mmh. ah, bien. Bien, franchement. Et il faut oser le faire, en fait. Mmh. Moi-même, quand je m'installe de l'autre côté. <rire> <rire> oh, tu prends la belle. Ils ne sont, <rire> <Ils> sont, <rire> pas... sont pas prêts pour moi. Ils Non, ils ne sont pas prêts pour moi. Tu prends une belle villa pour qu'on vienne, ah, c'est ça. Il y en a, ils ont déjà fait leur projet. Tu vas nous accueillir et tout. Ça. Je, je voulais dire un truc par rapport oui. à cette notion d'oser. Mmh. En fait, tant qu'on ne se lève pas pour mmh. poser le premier pas, rien ne se fera. En fait. mmh. Et c'est ce que tu disais. Mmh. Tant ça? que vous n'aviez pas décidé en fait, d'aller, de commencer en fait, à faire des démarches, à entreprendre, à aller se renseigner, mmh. rien n'allait se faire jusqu'à ce mmh. que mmh. Bah, mmh. Voilà, le déclic arrive. Mmh. En fait. Et en fait, ça. pour oser, il faut se lever. Mmh. Yes. Pour mmh. oser, il faut vraiment prendre la décision de poser, poser l'acte. En fait. mmh. Dieu peut te mettre le rêve, mais tant que tu ne te lèveras pas, rien ne va se faire, le rêve ne va pas se réaliser. Mmh. En fait. mmh. tu vois, quand Et j'aime lever... bien te, le passage... Euh, de, de Romains 8, 19, la création attend avec un ardent désir. Que tu te lèves. Ah, je dis, mais. Amen. Mais la Seigneur, à toi, un moment que donné, que je dis, mais Seigneur, mais à chaque fois, on, on, on déclare ce passage. <rire> oui. Mais on déclare, mais quand est-ce que. Mais laisse-toi, en fait. Tant que tu ne te se... lèveras pas, mais la création sera là en train de t'attendre. Donc, lève-toi pour que tu sois révélé en fait, amen. à la création, en fait. Amen. Et pour te lever, il faut oser, il faut prendre cette décision. Il faut prendre amen. vraiment cette force que Dieu t'a donnée pour amen. te lever, afin que la création voit que, en fait, mais les chrétiens, ils ne font pas qu'aller à l'église. Ils peuvent aussi faire ça. C'est ça. Bah, oui, parce que, oui, oui, oui, parce que Dieu est ta force et Dieu te donne, en fait, la force de te lever et d'être révélé en fait. Amen. Et justement, toi, tu yeah. as décidé de te lever et d'être révélé au monde. Et c'est pour ça que tu ouais. as écrit le livre « Restitution ». Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus <rire> Alors déjà, Bravo. pourquoi « Restitution » Qui doit te restituer <rire> C'est qui qui a volé chez toi et puis qui doit venir te remettre Ah, il y a des comptes, il y a des comptes. Y a des comptes. <rire> Ah là là là là. Qui qui va bon, quoi Je vais je, je vais expliquer pourquoi j'ai donné ce titre en fait. Bon, euh, j'ai décidé d'écrire euh, ce livre en fait par rapport à beaucoup d'expériences que j'ai vécues depuis que je suis arrivée en France. Avant même, on va dire pendant ma naissance. Elle a à dit, ma naissance. Avant, avant ma naissance. Ma naissance. Je dois parler ma... des expériences que j'ai faites avant ma naissance. <rire> tu étais au <terreux>, matériel. <rire> C'est au ciel. Mais <rire> on va dire. Euh, depuis ma naissance plutôt, mais euh, les choses se sont euh, dégradées, on va dire, quand je suis venue en fait en France. Et euh, je veux dire que aujourd'hui, je suis sur ce plateau parce que c'est vraiment un exemple, voilà, parce que j'ai osé. Je suis sur ce plateau parce oui, que oui, j'ai oui. osé écrire Amen. en fait ce oui, livre. Oui. C'est vrai. Yes. Le pasteur Grasse ne m'a jamais invité ici. <rire> hein? C'est parce qu'il y a eu restitution, ah, est que restitution la restitution à ah, frapper. Euh, aujourd'hui je suis là en fait, pour vous Amen. partager en fait, ce témoignage. En fait. Et pourquoi ce titre? En fait, je me rappelle, j'ai fait un rêve une fois. Et en fait, dans ce rêve, j'étais dans la voiture d'une personne qui m'emmenait, qui m'éloignait en fait, de la ville qui était en train d'emmener très loin de, de, de, du regard des autres. En fait. Jusqu'à ce qu'on arrive en fait à un endroit où je me retrouve vraiment toute seule dans cet endroit avec lui. Et il a commencé à me dépouiller de tout ce que j'avais mmh. et j'ai commencé en fait à lui donner tout ce que j'avais. Je donnais et puis j'étais là, je me Seigneur, qui va venir m'aider en fait ?» Je suis toute seule, je suis... il est en train de tout me prendre mmh. et donc à un moment donné, je, je jette le regard en fait à l'extérieur de ma vitre et je vois mon père, mon père biologique dans le rêve qui arrive en fait. Et donc mon père arrive et je vois dans la main de mon père, il y a un sac. Et quand mon père arrive au niveau, enfin à notre niveau, il a commencé à avoir peur il a commencé à donner en fait, tout ce qu'il m'avait pris. Et mon père a pris, a récupéré et a mis dans le sac, en fait. Et quand je me réveille, le en fait, Seigneur me dit en fait, c'est ça, la restitution. En fait, je te donne en fait, tout ce qui t'avait été en fait wow. et c'est de là qu'est parti en fait ce, wow. ce titre en fait restitution et donc euh, je me dis... rien qu'avec l'introduction que tu viens de oh donner la là, là je ça, pense que ça donne en <rire> wow. et donc euh, depuis ce jour je me suis dit il n'y a pas d'autre titre en fait à donner mm. à ce livre wow. ça va être sa restitution amen voilà. wow. amen, amen. amen. Et du coup, pendant l'écriture de ton livre, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu, tu as douté de toi-même, où tu t'es dit, ah, vraiment ouais. Moi, et Léonore, je me levais un matin et puis je deviens écrivaine. <rire> est-ce qu'il n'y a pas eu des moments comme ça Déjà, où, quand où le tu Seigneur m'a invité mis... à publier, en fait, le livre. Quand le Seigneur m'a, mis vraiment ce, ce, ce désir, ce fardeau, en fait, d'écrire ce livre, je me posais plusieurs questions. Je dis, mais ça commence où, Seigneur Moi, je n'ai jamais écrit de livre, en ouais. fait. Comment est-ce que je vais écrire un livre Et en fait, plus j'y pensais, en fait, je voyais en même temps l'ampleur que ça allait avoir, en fait, mmh. dans le monde, en fait. Wow. Et je me disais, mais si je le sens comme ça, ça veut dire qu'il y a une cause, il y a une raison, en fait, Amen. pour laquelle je dois le faire. Amen. Et c'est ainsi que je suis allée acheter un cahier, je racontais aux filles tout à l'heure. Mmh. J'ai acheter un cahier parce que grasse, Et je me suis posée, j'ai pris mon stylo, j'ai dit, Seigneur, on y va. Et wow. c'est parti de là, en fait. Du début jusqu'à la fin, il m'a guidé, il m'a orienté, il m'a donné Amen. tout ce qui devait être mis, tout ce qui ne devait pas être mis. À un moment donné, j'ai dû faire appel à ma mère, j'ai dû faire appel à des, à des personnes autour de moi pour wow. m'éclairer. Parce que c'était là, c'était ces, ces éléments, ces points bien précis que le Seigneur voulait, euh, euh, pour lesquels il voulait que j'insiste, en fait. Mm. Et pour dire que, en fait, c'est lui qui m'a guidée en fait dans l'écriture oui. de celui-là. Et euh, je, je l'ai écrit et à un moment donné, je, je me disais, mais ça sert à quoi au final? Pourquoi je l'ai écrit? Donc, les luttes intérieures, là, mm -hmm. tu sais, je n'ai pas écrit en fait, ça sert à quoi? Mm -hmm. J'étais là, j'ai dit, mais ça sert à rien de les faire sortir au final. Et euh, donc, j'en parle autour de moi. J'en parle euh, à, à Ingrid, directrice d'ACOM de, de yes. Repétition, <rire> je fais salut. <rire> On était à une retraite du là et puis euh, c'était vraiment des temps merveilleux qu'on avait passé avec le Seigneur et tout. Et puis quand on finit, on part et on en parle comme ça et tout. Et puis elle, elle me, elle me dit, mais il y en fait le sortir en fait. Tu ne sais pas à qui ça va venir. Tu ne oui, sais pas clair. pourquoi, yes, pourquoi ça. en fait le Seigneur te met à cœur de le faire. Fais le sortir. Mmh. Et franchement, ces paroles et tout ce qu'on avait reçu également pendant ces moments de, de prière et tout, m'ont vraiment travaillé, m'ont vraiment travaillé. Et je me posais la question, je disais, mais Seigneur, est-ce que je serais capable de présenter le livre s'il sort, si on m'invite ici, si on m'invite ici, par exemple sur le plateau de la Boss est-ce que je serais capable de présenter le livre Et je me mettais tous ces blocages, en fait, toute seule. Et puis un jour mm -hmm. comme ça, j'étais en train de regarder Instagram et je voyais des, des influenceuses qui parlaient, qui expliquaient, etc. Et le Seigneur me dit, mais pourquoi tu penses que toi, tu ne seras pas capable de présenter ainsi, en fait, restitution en fait Toi aussi, tu peux le faire, en fait mm -hmm. Donc, vas-y, en fait. Et vraiment, tous ces arguments, tous ces événements, toutes ces paroles et tout, ont créé en moi, en fait, un... un comment dire? Un désir, en fait, de, en fait. Oh. En fait, quand j'ai accepté, quand j'ai accepté, quand j'ai décidé, comme en fait, Dieu est avec moi. Et dès le départ, c'est lui qui m'a mis ce désir. C'est lui qui m'a donné de le faire. Et il m'a aidé en plus à le faire. Très et la raison pour, les raisons pour lesquelles, en fait, j'ai écrit, se sont réalisées, en fait. Okay. Mais écrit, enfin libère, lâche, livres, mm -hmm. <rire> en, fait. en tout cas, Et, euh, accouché, quoi. et oui. voilà. Et c'était mm -hmm. vraiment les douleurs de l'enfantement que je ressentais. Wow. C'était comme si... En fait, jouer. là, je suis vraiment au, à un point où il faut que ça sorte, il faut que les, les, les gens voient, faut que qu les gens... <rire> C'est ça. faut que ça sorte, il faut qu'il wow. soit lu, il faut que ces témoignages soient entendus oui. partout, en fait. Amen. Donc, voilà. Amen, Amen. Wow. Wow. C'est tellement inspirant, c'est vraiment inspirant et c'est aussi la beauté de, de, de, de, de, de cette émission et, et puis de, de, de, de les Boss Ladies en fait. Moi j'aime faire découvrir aux gens en fait les, les potentiels, les carrières, les, les, les, les, les cœurs, les, les, les personnes qui ont vraiment véritablement envie d'apporter quelque chose en fait aux gens. Et, euh, et rien que le témoignage que tu as apporté tout à l'heure, les raisons pour lesquelles tu t'es mise à écrire ce livre je me dis qu'il y a certainement des femmes qui vont te lire et qui vont se dire, moi aussi, je dois oser parce que mm. mon histoire doit compter. J'ai aussi une histoire mm. qui peut fortifier quelqu'un. Ben, je souhaite que ton livre soit un succès. Yes. Yes. Amen. Voilà. Voilà. Et Amazing. maintenant, bon j'interpelle toutes les boss ladies. <rire> S'il vous plaît, le 1er décembre, d'accord, vraiment, allez acheter ce livre. Et, et si tu permets... Quand il sera disponible tu pourras me passer le lien je vais aussi faire une petite com au niveau des boss ladies là-bas comme okay. on a on a une petite plateforme qui fonctionne plutôt bien <rire> voilà merci oh, pour avec, grâce, plaisir. avec plaisir <rire> avec les Oh, c'est trop bien bon. il hein. mm. ouais, y a vraiment quelque chose qui m'a marqué en fait dans ton témoignage pour pendant la, pendant la sortie de ce livre mm. c'est que tu as parlé en fait des batailles intérieures des luttes intérieures mm. c'est ça en fait c'est vraiment ce que le, que le c'est vraiment de ça que c'est vraiment ça qu'utilise le diable en fait pour yes. empêcher les enfants de Dieu d'être impactants en fait, mmh. de pouvoir mmh. bénir yes. le corps de Christ ou bénir le monde mmh. et en fait il va, il va te mettre des pensées pour mmh. que tu puisses pas sortir le projet, pour que tu puisses pas réaliser ce rêve mmh. qui ça. va impacter des vies en fait mmh. mmh. c'est vraiment est, ça si tu avais écouté ben, les voix qui étaient ouais. dans ta tête et non pas celles de que Dieu euh, te dis, ce que ouais. Dieu te disait en fait, mmh. tu aurais ben, été un obstacle au témoignage mmh. qui mmh. va sortir pour, pour d'autres femmes tu aurais été ton propre obstacle c'est ça en fait, c'est à dire qu'on est capable d'être notre propre Mmh. On, va, on va d'abord nous en fait. échouer, mais on mmh. va empêcher d'autres femmes, mmh. en fait, d'autres hommes, d'autres mmh. personnes, en fait, d'être aussi sauvées en fait, à travers nous. Mmh. Mmh. Mmh. Wow. Et à un moment donné, à un moment donné, en fait, je me disais que si ça ne sortait pas maintenant, en fait, après, ça aurait pas eu l'impact, en fait, que le Seigneur a voulu donner, en mmh. fait, à C'est que c'est en fait. que une question de saison. C'est la saison est là, c'est un temps particulier favorable, en ouais, fait. Ouais. Mmh. Ouais. Wow. Et je me rappelle que. Euh, depuis le début de l'année, je me disais, en décembre, je vais aller en Côte d'Ivoire, je vais fêter en Côte d'Ivoire. Et puis, euh, le Seigneur m'a dit, mais qui t'a donné l'autorisation de partir? Oh. Ça, ça fait mal au début. Et je... en fait, <rire> quand, quand, quand j'ai reçu cette parole, en fait, je me suis Rangée. recadrée, je me suis dit, oui, <rire> ok ah, ouais, Seigneur, ouais. je reste à ma place, ah, je t'obéis ah, en fait. Et juste après ça... Le désir, en fait, est venu de faire sortir, en fait. Et j'ai compris que en fait, c'était pour ça, en fait. Mm -hmm. Fallait que je me concentre pour faire sortir ce projet. Mm -hmm. C'est pour ça que, en fait, ce n'était pas le temps en fait, d'aller encore. en oui. Reste, Dieu, fais hein. sortir ça. Et après, tu pourras aller, en tu vas présenter, du coup, euh, ce livre que plein de gens Amen. attendent là-bas d'ailleurs. ce si que je ressens ce que je... Encore une fois, je retiens dans mon, dans mon histoire, dans ce livre, c'est le fait que en fait, tu obéisses à Dieu. Et yeah. Importante, oui. extrêmement importante oui. pour les femmes qui veulent gagner confiance oui. en elles, oui. pour les femmes qui veulent réussir. Oui. Et donc, la, la, la quatrième clé et la dernière, oui. et justement, on a, on a commencé un petit peu à en parler comme ça, mais c'est oui. le fait de viser à être en fait la meilleure version de toi-même. Oui. C'est-à-dire que la personne que tu vois maintenant à l'instant T, bien que tu sois une, une merveilleuse créature, en réalité, Dieu t'appelle à être. À être, bonifié, mmh. à être excellent mmh. en fait. Dieu t'appelle au niveau de l'excellence. Mmh. Dieu t'appelle mmh. au niveau de tout ce que tu fais est excellent. Mmh. Je vais prendre un exemple. Il y a des femmes en fait qui, qui ne s'apprécient pas, qui n'aiment pas comment elles sont physiquement. Mais en réalité, est-ce que tu sais que même physiquement, tu as la possibilité en fait de travailler de sorte à ce que euh, ce que le, le miroir te renvoie te plaît euh, mieux mmh. j'ai envie de dire mmh. par exemple c'est pas cas, okay, moi je me trouve jolie avec mes <rire> Amen ah, je tiens à préciser quand ah, je prends ah, cet ah, exemple ah, <rire> ça. je précise quand je prends cet exemple pourquoi parce que je sais qu'en en fait on est dans une société où euh, une femme jolie c'est une femme qui est mince mais mmh, bon moi bonne. je suis pas mince je me trouve très jolie je suis très belle maintenant tu es très belle. maintenant, <rire> <rire> maintenant si tu es ronde et que tu ne te trouves pas jolie à cause de tes rondeurs, tu peux faire du sport, maigrir, tu peux... Mm. Enfin, bref, tu peux changer des choses, mm. en fait, physiquement parlant, pour arriver à la meilleure version de toi-même. Ce que toi, tu définiras être la meilleure version de toi-même, mm. en fait. Si moi, ma meilleure version de moi-même, c'est que je sois avec mes joues, là, comme ça, là, c'est bon aussi, tu mm. vois et pareil, si aujourd'hui, les femmes, elles ont la possibilité de se maquiller, de faire ci, de faire ça. Si ce que tu renvoies physiquement ne te plaît pas, c'est pas ne plaît pas aux autres. C'est d'abord ne te plaît pas à toi-même, mmh. mais tu as le droit d'améliorer des choses. Et c'est pareil pour ton caractère. Mmh. Wow c'est pareil, j'ai fait exprès de commencer par l'apparence, parce qu'on le, le comprend mieux, ouais. mais c'est la même chose pour ton caractère parce qu'au final, ton corps n'est qu'une enveloppe mmh. Mmh. mais il y a ton âme mmh. c'est pareil pour ton caractère, il faut que tu cherches la restauration, mmh. c'est-à-dire mmh. que les personnes qui échouent assez facilement et qui ne réussissent pas dans la vie, c'est parce que très souvent au-dedans d'elle, il y a des luttes intérieures qui ne sont ça. pas guéries, il y a des mmh. choses qui ne ça. sont pas restaurées. Le fait que tu n'aies pas confiance en toi, c'est, ça prouve simplement qu'il y a des choses en toi qui ne mmh. sont pas restaurées. Ça prouve mmh. qu'il y a le cœur de la petite fille qui est encore meurtrie mmh. à l'intérieur de toi, qui n'a pas grandi, qui n'a pas mûri, qui n'a pas, tu n'as mmh. pas réglé les instincts et tu ouais, n'as pas, tu n'as pas réglé la peur. Tu n'as pas réglé mm. ce jour-là quand tu as essayé de faire quelque chose de bien et que à l'école, dans la classe, le mm. prof, la, la maîtresse t'a humilié et ça a créé une cassure en toi. Tu n'as pas réglé ce problème-là et du coup, tu n'oses plus parler. Tu n'oses plus faire entendre ta voix. Ou ce jour-là, quand tu as osé une fois parler, on s'est moqué du son de ta voix et maintenant tu n'oses plus parler. Wow. Ou ce jour-là, moi, je me rappelle un mm. jour, j'étais petite, je venais d'arriver en France. Et en fait, on m'avait envoyé au tableau et j'avais mal écrit le mot aujourd'hui. Mmh. J'avais mal écrit le mot aujourd'hui. Et en fait, on s'était tellement moqué de moi parce que j'avais mal écrit le mot aujourd'hui et euh, que quand je suis sortie de là, je, en fait, je savais que j'étais une fille intelligente parce que j'avais de très mmh. bonnes notes mmh. quand j'étais au Congo. Mmh. Et j'arrive là, j'avais mal écrit le mot aujourd'hui et tout le monde se moquait de moi. Et en fait, la confiance que j'avais de moi-même, était brisé. Mm. Est-ce que vous vous rendez compte que mm. j'étais petite, je me rappelle de ce mot. Mm. C'était aujourd'hui. Wow. Wow. Je l'avais mal orthographié. Toute la classe se moquait de wow. moi. Et ça m'avait tellement brisé à l'intérieur de moi que je me disais, mais je suis pas intelligente. Comment mm. j'ai pas pu réussir oui, à écrire, écrire bon. le mot aujourd'hui <rire> Et en fait doit Pouvoir arriver à ce stade où elle a réglé en fait toutes ces petites choses là yes. où elle a dit ok, je fais la paix avec la petite fille que mmh. j'étais. Yes. Yes. Mmh. Je fais la paix avec la fille qui n'a pas su écrire le mot aujourd'hui. Mmh. Ah, C'est ah, important vrai. de faire la paix avec soi-même en fait. mmh. et de se dire peut-être qu'à ce moment là, j'ai fait telle et mais je ne suis plus là-bas. Je suis devenu, mmh. je suis quelqu'un d'autre maintenant. J'ai mmh. évolué. Mmh. Je ce que je veux dire. Mmh, Et de ne mmh, pas, mmh, mmh. pas se laisser enfermer. C'est ça. ça, en fait. Il faut vraiment en fait, régler ces insécurités parce que mmh. ça, la meilleure façon de le faire, c'est vraiment d'y faire face parce que souvent, on va ben, fuir, on va les enterrer, on va se dire ben, « ça ne va pas revenir » ou bien ça va « ça revient revenir plus tard » mais au, au bout d'un moment, ça te revient en pleine face. Quoi. Et quand ça revient en pleine face, ben, ça fait mal. Quoi. Mmh. Et au bout d'un moment, il va falloir les régler parce que ben, il va se passer des choses où tu auras besoin que ben, ton caractère soit n'est plus cette chose en fait qui te, te faisait retourner en arrière, mmh. au ces, ces personnes en fait qui te, fais, qui te disaient des paroles, vraiment que vraiment on travaille cette insécurité parce que ben, ça va nous porter préjudice au final et vraiment se dire que ben, faut vraiment faire face ben, autant, autant, autant d'aujourd'hui, pour qu'ensuite ben, on puisse vraiment accomplir la destinée Exactement. que Dieu a pour nous et ne pas être cet obstacle. Quoi. Vraiment se dire que ça peut être des, des pierres que des, des personnes ou bien des personnes qui veulent, nous veulent du mal vont utiliser contre nous. Et quand et tu bien. penses à faire face, je pense même au fait que euh, le manque de confiance en fait euh, que tu as, ça, ça a une source en fait. Il y a des racines, elles ont été plantées en fait. Mm. Il, y a, il y a eu, comme l'a dit au début, euh, Pasteur Grasse, il y a eu un fait au début qui t'a marqué et qui a créé, euh, qui, a, qui a détérioré ton image. Et donc, en fait, le travail là qui a demandé, c'est de vraiment aller à la racine et de voir, OK, pourquoi aujourd'hui j'ai peur quand je dois parler en public mm. Qu'est-ce qui s'est passé Quelle était l'origine mm. OK, et donc comme ça, tu pourras mieux analyser et tu pourras mieux en fait bah, soigner, on va dire, ces, ces blessures-là, avec le Seigneur bien sûr. Mm. Mm. C'est ça, en fait. C'est vraiment... Euh... Amen. Amen. Amen. Je voulais rebondir, en fait, sur euh, la, la, la meilleure version de nous-mêmes, en, fait, en lien, en fait, avec les, les relations qu'on a les uns avec les autres, en fait. La Bible va dire que comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise, en fait, au contact de son prochain. Et en fait, c'est vrai qu'on peut avoir des frictions, on peut avoir des critiques, on peut, on peut être parfois rabaissé par, par les autres, mais en fait, à un dans un cer certain sens, en fait, il faut qu'en fait, on se, on accepte, en fait, mm -hmm. de passer par cette étape-là parce que ça nous aide, nous aussi, à nous remettre en question mm -hmm. et, en fait, à à, à, à, à, à voir, en fait, la meilleure version de nous-mêmes, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, je me rappelle, j'avais, quand j'étais petite, j'avais du mal, en fait, avec les reproches. La susceptibilité. Oui, moi aussi. Hey, moi aussi. Nous tous. Oh Seigneur, merci <rire> de nous avoir délivrés. Merci <rire> Jésus pour ta <rire> délivrance. Ah, ah, la susceptibilité. Aïe, aïe, aïe. Non, nous mais toutes, nous toutes, Ouais, spécial. non, on est passés mmh. par là. Ah ouais. Et, mmh. et mmh. tu te dis que tu as raison. mais c'est la fin de ta vie. J'ai raison, mais tant qu'elle ne vient pas me demander pardon, tant qu'elle ne me parle pas, etc., je reste, je lui dis plus rien, etc. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, avec gloire à Dieu, vraiment, la parole de Dieu, <rire> vraiment, vraiment, la, parole, la la parole, parole. <rire> par la parole, en fait, euh, le Seigneur en fait, a réussi à faire un travail, je crois, à, à l'intérieur de chacune de nous et à l'intérieur de toi qui nous regarde, je crois. Oui. Aujourd'hui, en fait, tu es, tu, es, tu, es, tu es plutôt à même en fait, d'accepter les remarques, les critiques qu'on peut te faire parce que tu sais que quand tu, tu te positionnes par rapport à cela, ça t'emmène en fait à à t'améliorer en fait dans ta ça, relation oui, avec l'autre, dans ta relation avec tes parents, dans ta relation avec tes professeurs, etc. Et euh, je pense que vraiment la parole de Dieu, la place de la parole de un dans la vie d'un chrétien, c'est primordial. Amen. Amen. Amen c'est primordial. Amen. Et même aussi faire attention aux personnes avec qui tu parles, aux personnes que tu fréquentes. En fait, c'est important d'être avec des personnes qui sont vraies. Oui. Et qui vont mmh, te dire la vérité. Ça, quand vrai. ça va pas, qui vont te dire. Qui ah non, ce caractère-là, non, tu devrais changer parce que là, mmh, vraiment, mmh. ça va être compliqué. Et en fait, le truc, c'est que si tu restes qu'avec des personnes qui vont te caresser dans le mmh. sens du poil, qui vont te dire ce que tu veux entendre, tu vas pas progresser. Mmh, ça. Et tu vas avoir du vrai. mal à accomplir ta destinée parce mmh. que, bah tu ne vas pas euh, pouvoir affronter au final ce que Dieu veut travailler. Mmh. C'est pour ça que c'est important de rester avec des personnes vraies. S'être yes. ah. ah. bien entourées. Et, et être bien entourées. Même là, il a dit que nos amis, que les personnes qui nous entourent, soient vraiment des personnes qui nous corrigent. Quoi. Mmh. Mmh. Que ce soit des personnes qui nous embrassent, qui nous traitent comme des enfants, mmh. qui nous caressent. Mmh. Mmh. Mais au final, ben, on ne va pas progresser. Quoi. Mmh. Mmh. On va mmh. juste mmh. rester dans le stade où nous sommes. Mmh. Et finalement, mmh. bah, ils vont juste complaire à, à être avec mmh. nous et ne pas vrai. nous voir évoluer. Quoi. Mmh. Mmh. Et vraiment que ces personnes, après, ben, ben, ben, disent « Ah, finalement, il y, y avait tout ce package qui ne me plaisait pas donc oui, tiens je te ça, le balance c'est ça, ça. Oh, on a pas, on a pas, pas ça. besoin moi je n'ai pas besoin d'hypocrite <rire> <C 'est dans rire> <'est malade>. <rire> je suis arrivée à un stade où non Allez. non non non, non. Oh, quand, quand je te regarde je vois ton hypocrisie de loin je... en fait... <rire> oh là là. avec le patient gentil il n'y a pas si longtemps on avait une conversation j'ai dit hum. les hypocrites ne savent pas que parfois en fait, en fait on leur répond oh, par l'hypocrisie Mmh. Moi tu es hypocrite, avec moi je suis hypocrite Et toi, hein non ne wow. t'inquiète pas Je te donne ce que tu, tu, tu, tu, tu me, me donnes, donnes Parce que ça. beaucoup de gens pensent qu'on ne se rend pas compte mmh. Que ce sont des manipulateurs Que ce sont des hypocrites mmh. que, Qui sont là parfois que par intérêt, etc mmh. Moi quand je repère qu'une personne est comme ça Je sais, je sais Jusqu'où je, je peux aller avec toi mmh. Et jusqu'où je ne peux pas aller avec toi mmh. Tu mmh, vois? Et, et c'est important en fait D'être bien entouré. Et c'est pour cela aussi que les Boss Ladies existent Parce que les Boss disent vous entourent ah. Les <rire> ouais, bosses et vous entourent, vous ah, entourent ouais. de beaucoup de conseils, vous entourent mmh. be de beaucoup de, de paroles, de foi, voilà, mmh. pour vous faire grandir, pour vous motiver. Mmh. Et aujourd'hui, vous avez appris, en fait, des clés pour votre succès, des clés pour gagner confiance en vous-même. Mmh. N'ayez surtout pas peur parce que Dieu vous appelle à de grandes choses et à de belles choses. Vous êtes une femme, peut-être aussi un jeune homme qui regarde cette émission, mais Dieu vous appelle à de grandes choses. Tu dois le croire. Tu dois être engagé dans, ton, dans ta réussite. Parce que, en fait, ne laisse pas les gens s'engager à ta place. Parce que toute personne extérieure qui vient s'engager à ta place, t'engagera pour ta destruction. Mmh. Mais si toi-même, tu t'engages en fait à ton changement, mmh. à ta transformation, tu sais que Dieu est engagé avec toi. Alléluia. Celui dont tu as besoin, ce dont tu as besoin avec toi, dans le temps de ta transformation, dans ce processus dont on a parlé aujourd'hui, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit mmh. qui, qui, mmh. qui te perfectionne, qui te rend mmh parfait, qui te rend perfectible, qui, qui vraiment apporte en fait, ramène à ton cœur, ramène à ton esprit, toutes les bonnes choses que le Seigneur a déposées au éléments de toi. Yes. Et, et véritablement, vous savez, je pense, j'ai eu une conversation avec quelqu'un hier soir, qui me disait oui, j'étais dans la présence de Dieu, je me suis mise à pleurer, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, écoute, il y a, y, a, y a deux choses pour lesquelles, soit tu peux pleurer parce que la présence de Dieu est forte. Et donc, c'est une façon, c'est une manifestation aussi mmh. de l'onction. Mmh. Certains, ils tombent sous l'onction, d'autres... Mais parfois, tu vois, ce sont des larmes qui coulent de ton visage. Mmh. Mais par rapport à l'histoire de cette fille, j'ai su dans mon esprit que ce n'était pas juste une manifestation de l'onction, mais que c'était aussi parce qu'elle est en train de vivre un temps de restauration. Mmh. Parfois... Il faut que tu ailles dans la présence de Dieu et tu cries à Dieu. Et tu dis, Seigneur, Seigneur, je veux que tu me délivres de telle chose. Mmh. Seigneur, il y a cette chose dans ma vie. Je ne trouve pas la force, en fait, de m'en débarrasser. Mmh. Et je lui ai raconté une histoire personnelle. J'avais une histoire, j'avais une situation qui durait longtemps. Et généralement, je pleurais beaucoup à Dieu par rapport à cette situation. Et un jour, en fait, j'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré, en fait. Et c'est pour ça que en fait, il faut, il faut faire attention. Il y a des larmes qui ne, qui ne sont pas... Euh, ce, ce sont des larmes où tu cherches la pitié de Dieu. Mmh. Et, et ces larmes-là, ça ne produit rien. Ouais. Mais il y a des larmes qui sont produites par la foi. Amen, tu as tellement Amen, confiance Amen. en Dieu, tu es en train de crier à Dieu. Mmh. Après tout, Anne, elle a pleuré. Hein. Mmh. Anne a pleuré parce qu'elle voulait, en fait, elle voulait tellement son enfant. Et elle était là, elle était comme une femme saoule qui, a, qui était remplie de vin et tout, mmh. jusqu'à ce que en fait, le prophète puisse la voir et lui dire « Mais toi, tu es pleine de vin. Euh, mmh. À cette heure-ci de la journée, tu as déjà bu. » Et en fait, je me suis retrouvée, en fait, vraiment en sanglot devant Dieu et je criais mmh. à Dieu et je disais, mais vraiment Seigneur, là, je n'ai pas les forces en fait pour mmh. euh, pour, pour me débarrasser, supporter ça, mmh. surmonter ça, là Seigneur, en fait, j'ai besoin d'une force surnaturelle en fait mmh. et, et parfois vous devez crier comme ça à Dieu et dire à Dieu, mais en fait par rapport à mon caractère, par rapport à la personne que je suis, tu m'appelles à faire des exploits mais Seigneur, en fait, j'y arrive pas et en fait, j'ai tellement crié à Dieu ce jour-là, je vous assure, Dieu m'entend parler mmh. je n'ai plus jamais pleuré Wow. Je n'ai plus jamais pleuré. À chaque fois que j'ai fermé les yeux pour prier, je me, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là? Ouais. Mais j'ai senti en fait que mes sanglots, mes larmes ne venaient pas de mon âme, mm. que ça venait véritablement de mon esprit. Et j'ai compris que ces sanglots étaient des sanglots de délivrance Amen. et c'est ce que j'ai expliqué à la jeune fille hier, je disais en fait il y a des moments comme ça où tu es tellement en train de crier à Dieu c est, c est, tu es en train de vivre une délivrance mmh. certaines larmes sont des larmes de délivrance mmh. pas des larmes de tristesse Amen. pas des larmes de lamentation Amen. Amen. mais des larmes de délivrance et pour devenir la femme que Dieu veut que tu sois il faut que tu ailles dans la chambre Amen. haute Amen. et que tu recherches la Amen. délivrance de Amen. Dieu et Amen. que tu dis Seigneur tu m'appelles à faire des exploits. Mmh. Mais si tu ne m'équipes pas, mais si tu ne me ouins pas, Amen. mais si tu ne me remplis pas, je mmh. ne pourrais pas réaliser toutes ces grandes mmh. choses. J'ai besoin de toi. Et là, en fait, le Saint-Esprit va pousser au-dedans de toi mmh. des soupirs inexprimables. C'est ça, en fait. Des soupirs Amen. inexprimables. Amen. Ces sanglots-là que tu n'arrives pas à t'expliquer. Tu ne sais pas Mais pourquoi j'étais dans cet état, Amen. dans la présence de Dieu. Mais Dieu est en train de te délivrer. Parce que pour guérir une blessure, on est obligé de la soigner. Et Amen. à chaque fois qu'on la soigne, ça, ça fait mal. mal. Et donc, parfois, dans la la chambre haute en fait tu es en train de prier mais en fait tu vas repenser à cette chose ça va créer une douleur en toi mais mm. tu, vas shifter, tu, vas oh, tu vas shifter tu vas passer de la douleur à la colère tu vas shifter tu vas passer de la douleur à la colère quand tu es passé de la douleur à la colère tu te mets en colère contre cet esprit de timidité yes, wow. tu te mets en colère contre cet esprit qui t'a gardé en Amen. fait dans, dans un état où tu ne pouvais rien faire tu te mets en colère contre cet esprit d'intimidation dans ta vie tu te mets en colère contre cet esprit de dépression dans yes. ta vie et tu te dis non non non non non non ce n'est pas mon cas, ce n'est pas ma destinée aujourd'hui là, Dieu va me délivrer et c'est vraiment ça voir la gloire qu'il y a derrière cette épreuve, cette Hallelujah. bataille, ce processus parce que vraiment se dire que ben, quand Dieu nous a créé, mm. nous a pas créé pour la souffrance, nous a vraiment créé pour que ben, ce qu'il a mis en nous, c'est quelque chose qu'on qu doit offrir au Amen. monde en fait vraiment quelque chose en fait qu'on doit offrir à quelqu'un mm. et que ben, si nous on ne guérit pas, ben, cette personne ne pourra pas non plus l'utiliser en fait, mm. et vraiment se dire que ben, certes ça ne va pas être facile mais ça en vaut la peine et c'est pour Dieu et mmh. c'est pour les personnes qui, qui vont venir, et nous sommes vraiment en fait ces réparateurs. Mmh. Le vrai, en fait comme Amen. Dieu a réparé nos blessures. Quoi. Amen. Vraiment, Amen. Ne pas être égoïste par, par rapport à ça, mmh. et vraiment ben, dévouer mmh. sa vie aux autres. Et comme le dit souvent le yes. pasteur Grasse, avoir le fardeau des, autres, des âmes, avoir la compassion mmh. des âmes, et vraiment mmh. vouer sa vie à ça. Amen. Et mmh. faire faire ce que Dieu fait à la volonté de Dieu. Quoi. Amen. Amen. Et pour oh, ça, bravo. il faut vraiment une révolution interne, comme mmh. l'a dit le pasteur Grasse. Il faut que tu. Que tu, que tu donne toutes tes forces euh, pour vraiment t'en sortir en fait mmh. de ce problème qui te, qui, te, qui te gâche la vie qui t'emprisonne qui t'empêche vraiment de manifester ce que Dieu a mis en toi mmh. il faut qu'un jour tu te dises non là c'est fini yes, là il mais... faut que je il faut que ce problème quitte ma vie il faut que la timidité quitte ma vie mmh. il faut que je puisse Regagner confiance en moi et avancer, en fait. Il faut mmh. forcément une révolution. révolution. Et quand tu vas sentir vraiment cette révolution interne, c'est mmh. là qu'en fait le, le, la délivrance va arriver. Amen. Et quand amen. tu te conseilles dans cette situation, que tu attends toujours que les autres viennent t'aider, que tu attends toujours que les autres fassent pour toi, tu ne vas pas évoluer. Mmh. Mais il faut vraiment que tu... Une révolution. Mmh. Il faut qu'il mmh. y ait en toi un bouleversement qui te dit non, je dois sortir de là. c'est comme ça que tu vas sortir de là, en fait. j'ai oh, envie d'ajouter à tes résolutions. Répondre le succès. Amen. Amen. Wow. Amen. Amen. Oh, amen on Amen. va faire quelques déclarations dans la Amen. vie de, ses, de ces femmes avant de se quitter nous déclarons au <ciffriquen> nom de Jésus tu es guéri, tu es restauré merci ça, pour ta, ta puissance de, de, plus de, de, plus de restauration de merci pour de de de de restauration. Merci ta de puissance de, puissance de, de restauration air air de merci pour ta puis puissance restauratrice qui touche maintenant Seigneur La personne qui a de se suivre vers nous parlons la liberté vers nous parlons la guérison intérieure nous parlons de la confiance en toi. Seigneur, merci parce que tu as un bien. Seigneur, merci parce que tu touches. Seigneur, merci parce que tu guéris. Seigneur, merci parce que tu restores. Seigneur, merci parce que tu relèves dans le sang puissant de bon, Jésus. Merci pour ta puissance aux Dieu. Seigneur, qui est en train de visiter maintenant, se saumé de la paix, jusqu'à la marche des pieds. Seigneur, cette homme, cette femme qui est connectée à ce live, père. le Père. Seigneur, au Dieu de que ta grâce, au Dieu, se soit localisée, là où il qu'il soit de nouvelles personnes, avec une fois de nouvelles personnes, merci pour la confiance en toi, merci pour la résolution qui traîne, merci parce que tu lèves et on, Seigneur, au Dieu, afin d'être révélé au monde dans le nom des puissants de Jésus. Oh, merci, Saint-Esprit, te bénissons pour chaque femme. Qui a regardé cette émission, nous déclarons la grâce, la faveur, la multiplication. Nous déclarons que l'esprit de liberté, l'esprit de Jésus, se répand sur chacune d'elles. Et elles brisent les limitations, elles s'en sortent au nom de Jésus. Elles accomplissent des exploits à cause de l'esprit de Jésus qui est en elles. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Wow. Amen. Wow. Quelle émission. Yes. Wow. Wow. Ben, merci beaucoup, Léonard ben, Je vous en prie, c'est bien plaisir. Avec plaisir, on a hâte de découvrir ce livre. Oui. On attend le 1er, le 1er yes. décembre la sortie de ce ah, livre. Amen. Restez connectés sur amen. les réseaux amen. sociaux, sur amen. les boss les disent nous. Nous vous communiquerons, bien sûr, lorsque ce livre sera prêt. Comme ça, vous pourrez le commander. Amen. Encore merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. Avec plaisir. Wow. Eh ben les filles, merci, hein, comme ah, d'hab. Oui. Merci non, à toi pour ces puissantes révélations. Ah, mais non, oui, mais, mais oui. vous si vous avez... <rire> Elle libère non, ça, là. Bien, Ah, C'est bien, c'est bien. C'était vraiment une très belle émission et je ah, suis sûre que... Bien. Des femmes ont été impactées. Ah, en tous les cas, merci à chacune d'entre vous mm -hmm. d'avoir été connectée et d'avoir regardé votre émission Les Boss des Show. Vous pouvez regarder bien sûr les épisodes précédents pour euh, voilà, débattre où nous débattons. Nous discutons en fait sur d'autres sujets nous allons continuer à vous apporter des sujets pour votre épanouissement, votre développement personnel, pour que vous soyez des femmes remplies de courage, des femmes visionnaires, des femmes de foi, des femmes favorisées dans Amen. tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous faites au Amen, nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Sachez également que vous pouvez soutenir notre chaîne de télé Évangile TV. Cette chaîne de télé est juste merveilleuse parce que vous avez des émissions du lundi au vendredi, des émissions qui vous bénissent. Il y a Prayer Bomb, il y a, il y a It's Motivational, il y a Push Me Up, il y a EVTV Live, euh, il y a, euh, je ne sais plus, Les Boss Lady Show, <rire> il y a ouais, Féphine Body, il y a fresh il, il y a Partage Ton Histoire, il y a Évangile Hit Music, Mmh. Oh y'a, yeah, ils mmh. vécurent mmh. heureux. Il yes. y a tellement d'émissions, mais pour pour que nous développions encore mieux ces mmh. émissions et que nous puissions même agrandir même l'espace dans lequel nous tournons, nous avons besoin de vous. Et vous connaissez déjà le marathon, le, le téléthon dans lequel nous sommes lancés par rapport à Évangile TV, parce que vous le savez, nous sommes prêts à aller sur les box, sur mmh. Canal Sat, et nous avons besoin de vous, de votre contribution. Alors n'hésitez surtout pas. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous du player, vous pouvez participer à hauteur de ce que vous avez, en fonction de ce que vous avez dans le cœur, vous pouvez euh, envoyer vos dons par Paypal ou par virement bancaire. Nous avons besoin de vous pour que l'évangile aille le plus loin possible. J'ai été ravie de présenter cette émission aujourd'hui, c'était le pasteur Grasse, votre hôte avec les chroniqueuses de l'évangile. Yes. Que Dieu vous bénisse ça y Benny Bye bye À bientôt <laughs>